Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais essayer de vous aider à trouver la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore gagnant en trading. Effectivement, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne deviendrez pas un très bon trader, mais il faut trouver la raison. N'importe qui peut devenir un bon trader, pour autant qu'il suive certaines règles, qu'il ait trouvé le déclic qui lui permet de devenir un trader gagnant. Il n'est pas besoin de faire des études, donc vous, il n'y a pas de raison que vous ayez fait des études ou que vous n'ayez pas fait des études que vous n'arriviez pas à avoir des bons résultats en trading, mais il y a probablement une raison qui fait que vous n'êtes pas encore arrivé à des bons résultats. Et N'ayez pas de peur, ça arrive à beaucoup de personnes. Moi j'ai mis du temps également à trouver la, la bonne méthode pour être gagnant en trading. Il y a des personnes qui mettent 10 ans à devenir euh, bon en trading ou même plus. J'ai un, un de mes étudiants qui m'a envoyé un email récemment qui m'a dit que ça faisait 20 ans qu'il perdait en bourse et qu'enfin il est devenu gagnant grâce à méthode, ma méthode au scalping et qu'il a gagné 8000 euros l'an passé. Donc vous voyez qu'il ne faut pas désespérer et que tout le monde peut y arriver un jour ou l'autre. J'espère que ce sera euh, très prochainement pour vous. Donc il faut un petit peu détecter euh, les différentes causes qui peuvent faire que vous n'êtes pas encore gagnant en trading. Alors la première euh, cause, ça peut être que vous n'avez pas encore une méthode bien précise, donc que vous êtes encore à la recherche d'une méthode. Que vous cherchez à gauche à droite sur des forums ou que vous cherchez vous-même en testant différents indicateurs. En fait vous pouvez chercher vous-même mais, mais ça risque de prendre beaucoup de temps donc moi je vous conseille plutôt d'essayer de trouver une méthode qui a déjà été testée éprouvée par différentes personnes et euh, bon, vous trouverez peut-être gratuitement certaines méthodes que vous pouvez tester testez-les sur un compte de démonstration et voyez si vous avez, vous avez des bons résultats ou alors essayez euh, d'acheter euh, une ou plusieurs formations et voyez si ça vous convient. Peut-être que c'est la combinaison de deux ou trois euh, formations qui vous permettront de trouver la méthode qui vous convient réellement mais ça vous fera probablement gagner des années euh, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont cherché longtemps, moi aussi j'ai cherché pendant des années avant de trouver la méthode de scalping que j'utilise aujourd'hui. Donc il faut, il, faut trouver, il faut trouver vraiment la méthode qui vous correspond, il ne faut pas changer euh, tous les jours ou toutes les semaines même, il faut vraiment essayer de vous, de, vous mettre, de vous concentrer sur une méthode et la tester assez longtemps, la tester une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, pour essayer d'avoir des bons résultats. Alors il ne faut pas la tester sur un compte réel, moi je vous conseille de tester ça toujours sur un compte de démonstration, assez longtemps. La personne par exemple, l'étudiant qui, qui m'a dit qu'il avait fait 8000 euros l'an passé, il a testé en, en démo pendant un an ma méthode de scalping et puis il a fait un an de réel. Donc vous voyez que parfois ça dépend de votre emploi du temps, ça dépend du temps dont vous disposez. Il faut parfois un peu de temps. Mais euh, quand vous avez une méthode efficace, ça vaut quand même la peine de la tester et de rester fidèle à cette méthode. Donc, première raison, c'est trouver une méthode et rester avec cette méthode assez longtemps pour voir si elle vous convient. Ensuite, il faut chercher s'il y a, a d'autres raisons. Peut-être que vous, vous pouvez mettre en commentaire des raisons qui vous semblent être celles de, qui font que vous n'êtes pas encore gagnant aujourd'hui, peut-être que c'est une question de discipline. Vous savez que ce qui est très important c'est d'accepter qu'on peut se tromper. Donc par exemple si vous voyez un marché vous vous dites je pense que le marché va monter et puis que le marché, juste quand vous avez ouvert votre position, eh bien il baisse. Eh bien, Il faut accepter de vous être trompé et pouvoir couper assez tôt votre position perdante, avant que ça ne, ça ne grève tous les, tous les gains que vous avez pu faire précédemment. Donc euh, il est très important aussi de, de savoir admettre qu'on s'est trompé. Et ça c'est probablement une des causes de l'échec d'un très grand nombre euh, de traders. Moi il m'arrive même avec ma méthode de scalping, j'achète et puis le marché se retourne et il continue à descendre et vite je coupe. Pourquoi Parce que c'est possible que je me suis trompé. Donc il faut vraiment accepter ça et justement pour pouvoir récupérer la perte que je viens de faire, il faut la couper le plus vite possible. Donc ça ne sert à rien d'attendre, d'être dans l'espoir que le marché euh, s'est trompé ou se dire « non, non, moi j'avais raison, euh, c'est le marché qui a tort, donc il va me donner raison très rapidement ». Non. C'est idiot de penser ça, euh, vous savez qu'on a en face de nous des, des traders qui traitent euh, des centaines de millions, ce n'est pas nous avec euh, nos petits comptes de quelques milliers euh, d'euros qu'on va, qu va faire se retourner le marché. Donc s'il y a des gros traders qui, qui lancent un trade à la vente quand nous on est à l'achat, il ben, n'y euh, a pas photo, hein, on ne sera pas gagnant contre eux. Donc il faut vraiment arriver, même à très court terme, à suivre la tendance qui est donnée par ces gros traders. Donc ça c'est très important, arriver à couper rapidement ces pertes et à admettre qu'on s'est trompé. Donc je pense que c'est les causes principales euh, de l'échec, puisque même les, les brokers qui font des analyses se rendent compte que euh, la plupart des traders, leur problème c'est qu'ils coupent beaucoup plus tard leur position en perte que leur position en gain. Donc c'est 90% des traders qui font cette erreur, donc je pense que c'est quand même une des causes principales de l'échec et une des causes peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas encore gagnant sur les marchés. Voilà, je pense que vous pouvez déjà vous concentrer sur ces causes-là, donc essayez de trouver une méthode. N'hésitez pas non plus à acheter une méthode parce que perdre pendant 10 ans ou 20 ans, euh, si vous tradez en réel, ça peut représenter quand même des, des sommes importantes. Il vaut mieux dépenser quelques centaines d'euros et quelques milliers d'euros en formation pour avancer, pour gagner énormément de temps et arriver le plus rapidement possible à être gagnant sur les marchés. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont intéressées par la bourse qui pourraient être intéressées donc par ce sujet et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Vous savez que vous pouvez vous inscrire ici et cliquer sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vais publier d'autres vidéos très prochainement et je pense que ça va vous intéresser. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.